Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un article qui est paru dans Les Échos Patrimoine, article du 3 avril 2018, hein, puisque on est, on est en, en avril 2018 au moment où je fais cette vidéo. Alors pourquoi vous parler de cet article Alors, Tout simplement parce que j'ai eu le le privilège, hein, le, le plaisir d'être interviewé euh, par Laurence Boccarat, la journaliste euh, économiste euh, des échos. Alors si vous me cherchez, vous n'allez pas me trouver puisque bah, j'ai été rebaptisé pour location. On parle d'un certain Nicolas Lejeune du site investir à Lyon.fr. Donc c'était bien de moi qu'il s'agissait. Je n'ai pas de frère qui travaille avec moi. Et donc c'est une petite erreur qui s'est glissée, mais ce n'est rien de grave. L'important de toute façon, c'était le contenu de l'article. Donc pourquoi vous parlez de cela bien, Justement parce que... On parle d'un marché de pénurie à Lyon. Alors, c'est sans doute vrai dans les autres grandes villes de France où la demande est, est supérieure à l'offre. Mais je voulais vous parler spécifiquement du marché lyonnais qui était le propos de cet article. Et donc, euh, tout cela pourquoi Pour vous dire justement que eh bien, les prix continuent de monter à Lyon. La barre du prix moyen des 4000 euros vient d'être euh, dépassée il y a quelques mois à Lyon. Et c'est tant mieux pour les investisseurs qui ont pu se, pla se placer avant. Hein. J'ai des clients qui ont acheté en 2016 en 2017 et donc bah, ils frottent les mains puisqu'ils observent comme moi je leur partage ce genre d'article et donc euh, on voit que le, le, les biens qui ont été acquis par le passé continuent à prendre plusieurs points de pourcentage. De, de, de plusieurs points de hausse donc ça c'est bien sans parler de l'aspect des travaux comme euh, cette case ici par exemple qui, est, qui, qui favorise la revalorisation bien sûr de l'appartement et puis du, du loyer qu'on peut obtenir des biens qui peuvent tirer vers le haut encore la valeur du bien voilà et tout ça pourquoi euh, pourquoi je vous en parle si vous qui m'écoutez vous cherchez à investir et que vous n'avez pas encore investi justement soit parce que par faute de temps ou parce que vous avez d'autres priorités ou parce que euh, parce que vous ne trouvez pas tout simplement, eh bien c'est pour justement. Euh, L'idée c'est d'assouplir au maximum vos critères, hein, puisque ben, on cherche tous euh, un appartement avec de faibles charges, une petite copropriété par exemple, sans ascenseur et sans gardien, euh, des travaux de rénovation qui sont utiles à faire, euh, une disposition qui peut euh, se prêter soit à créer un T2 à partir d'un studio ou faire une colocation avec deux ou trois personnes avec une disposition qui va bien et puis quelque chose de, avec un étage élevé mais pas trop parce qu'il n'y a pas d'ascenseur ni de rez-de-chaussée, bref on veut tous l'appartement parfait euh, sauf que bien vous avez compris dans un marché de pénurie et eh bien c'est plus vous multipliez les critères et plus c'est compliqué euh, je prends l'exemple d'un euh, euh, si je me promenais dans le désert avec une bouteille d'eau et puis si vous euh, vouliez me trouver en me disant bah oui mais moi c'est pas une bouteille d'un litre que je cherchais mais un demi litre et, euh, mais ce pas de l'eau plate que je voulais, c'était de l'eau pétillante, et puis euh, de préférence, c'était aromatisé au citron. Euh, bah, ça va être compliqué. Euh, donc, euh, et le vendeur d'eau, il va trouver facilement quelqu'un d'autre euh, pour euh, sa bouteille d'eau, puisqu'on est dans un désert et qu'il fait soif. Voilà. Donc c'est parfois le genre de propos que j'essaye d'expliquer de, aux clients. Euh, c'est bien de pouvoir en fait acheter euh, tout court un appartement dans une ville tendue encore une fois c'est pas vrai qu'à Lyon, dans les autres grandes villes aussi donc euh, bah, vous pouvez parfois passer à côté d'opportunités si vous pensez qu'on peut comme ça euh, rapidement trouver un autre appartement avec tous les critères qui vont bien il faut savoir parfois, euh, euh, ben voilà, euh, par exemple j'ai en tête des, des quatrièmes étages sans ascenseur ou des rez-de-chaussée qui, euh, qui ont un succès assez équivalent d'ailleurs en termes locatifs par rapport à un appartement qui sera au deuxième sans ascenseur, Vous voyez ces genres de critères où le fait de chercher une colocation avec quatre chambres, donc avec quatre pièces, avec une configuration qui s'y prête, ça c'est beaucoup plus difficile à trouver encore qu'une qu colocation avec trois chambres, qui est déjà super, qui est le, le, la majorité des projets que je peux faire aujourd'hui. Donc l'idée c'est ça, voilà, il faut savoir euh, à la fois dénicher les bonnes affaires, hein, c'est une espèce de mantra, mais c'est aussi assouplir au maximum vos critères parce que vous vous trouvez sur un marché où les produits sont rares, l'offre est très rare et les produits se vendent rapidement. Dans cet article, il est fait mention d'un euh, appartement qui coûte 610 000 euros à Lyon 4e, par exemple, une grande surface. Et bien Ce genre de produit, il s'est vendu au prix affiché et il s'est vendu en quelques heures. Vous voyez Donc là, là encore, si vous souhaitez euh, prendre le temps de vous déplacer, de regarder, de réfléchir, d'en parler autour de vous pour après vous donner votre décision. Dans, dans, à partir du jour où le, le bien est diffusé sur internet, vous êtes déjà avec une longueur de retard et euh, le temps de la réflexion, le bien il est déjà vendu euh, trois fois. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et donc il faut savoir être réactif et euh, justement savoir se satisfaire d'un bien qui ne remplirait pas tous les critères que vous auriez pu lister sur le, sur le papier. Puisque quand on, bon, alors on peut se former, c'est super hein, de regarder des vidéos, des investisseurs aussi, des personnes qui sont déjà expérimentées et qui nous explique en détail, et c'est très bien, euh, bah, le produit idéal, sauf que sur un marché où il y a beaucoup d'offres d'appartements et, et très peu de demandes, et il y a des villes comme ça hein, où c'est le cas, bah, là on peut tout à fait se promener, comparer, faire des offres euh, très basses, ou en tout cas euh, qui ne sont pas au prix affiché, on a le temps, on, on est en position de force, voilà. Sur des marchés de pénurie, c'est le vendeur qui a la main. Il est tout à fait au courant, le vendeur. C'est d'ailleurs comme ça que se fait la hausse des prix, puisque un vendeur, il peut faire estimer son appartement, prendre les fourchettes hautes des prix qu'on aurait pu lui indiquer de manière professionnelle, et puis rajouter lui-même 10, 15, 20 000 euros comme une poire pour la soif, diffuser lui-même pour voir ce qui se passe. Et puis, ce qui se passe la plupart du temps, c'est que l'appartement se vend au prix affiché, c'est-à-dire au prix au-dessus du, du, du prix plafond qui avait été estimé, et que ça se passe encore une fois en quelques heures, donc c'est comme ça que mécaniquement bah, les, les prix continuent à monter. Voilà Voilà pour cette euh, courte vidéo sur cet article du, euh, des, des éco Patrimoine et le message à travers cela c'est de savoir être réactif, vous l'avez peut-être déjà vu, mais surtout assouplir un maximum vos critères dans un marché où l'offre est très rare. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour la prochaine en vous abonnant à la chaîne YouTube pour des visites d'appartements. Merci.